Ce soir faut qu'on trouve une jungle Absolument il faut qu'on trouve une jungle Eh mais il y a un village là-bas Parce qu'il y a ce village là qu'on a Mais attendez on est où là Putain il y avait un village juste à côté eh Mais c'est adorable Eh mais regardez ce, regardez ce cheat Eh bah ben voilà on a une nouvelle euh, template Regardez on a un nouveau template Oh c'est génial Là ça va aller vite Bon voilà 8 émeraudes C'est déjà pas mal Là vous savez ce qui me déprime Voilà c'est qu'il y a que des biomes neige Et même si on trouvait un biome jungle Ah il y a encore un village on va y aller même si on trouvait un biome jungle maintenant. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. J'ai un perroquet Attends, j'en fais... On va faire un élevage de perroquets. On va faire un élevage de perroquet Eh, hey, messieurs Let's go Oh là là, j'en ai deux sur WAM, carrément Ah, je suis content vraiment de... De, de, de, de tout ce qu'on a ramené. Eh eh hey, ils sont où mes perroquets Ils sont où mes perroquets bien, salut à toutes et à tous, la même Compagnie, les 16h. J'espère que vous allez tous très bien. C'est Tarzan. On se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de notre incroyable aventure sur Madventure. Et je suis bel et bien à ma base avec euh, cette magnifique maison. Attendez, on regarde encore un petit peu le toit. <rire> on se retrouve à la base avec un arbre de jungle qui a pop ici. C'est que du bonheur. Alors, je vais le couper en même temps de vous parler. Euh, je vais faire une coupure le temps de. Terminer l'arbre je vous rassure dès le début de l'épisode Alors vous avez vu et eh bien voilà directement Comme ça j'ai pas besoin de me répéter pour ceux qui ont Raté le dernier live voilà je vous ai mis les Extraits les plus importants euh, par rapport à L'aventure euh, donc du dernier live Où nous avons donc trouvé une jungle mais réellement hein, On a fait plus de 4000 blocs C'était infâme, euh, crois, une heure et demie aller retour euh, Dans la vraie vie d'accord une heure et demie aller retour On a pu récupérer donc du euh, Du bois de jungle le, donc les pousses De bois de jungle pour faire pousser justement euh, le bois de jungle Comme vous le voyez et en fait je vais même pas faire de coupure parce que ça coupe relativement vite euh, donc là on va récupérer les pouces également, j ah bah voilà super j'ai récupéré du bambou qui est ici, alors les amis j'avais dit que je ferais donc une machine, euh, pour une usine pour récupérer du bambou euh, automatiquement mais en fait non il faut qu'on aille dans le nether d'abord et j'avais oublié ce détail en fait il faut qu'on craft des observer blocs et pour ça il faut du quartz <rire> donc on ira dans le nether les amis très très rapidement vous inquiétez pas dans le prochain épisode de toute façon Aujourd'hui on va faire de l'enchantement euh, puisque j'ai un deuxième livre mending les amis je vous l'ai pas mis euh, au, début du, au début de la vidéo j'ai oublié Mais on a donc un deuxième livre mending j'ai fait des échanges avec les villageois puisqu'il y avait un village vraiment à côté Et euh, puis voilà maintenant avec le bambou on se fait des émeraudes très facilement donc c'est que du bonheur Oh là regardez un stack de bois de jungle est-ce que c'est pas merveilleux Est-ce que c'est pas merveilleux plus d'un stack de bois de jungle Excusez-moi Excusez-moi incroyable alors on va replanter directement euh... Ah mince il me manque Il me reste un bois là-haut Non. <rire> oh l'angoisse attendez je vais vite la récupérer En tout cas les amis j'espère que vous allez bien J'espère que vous êtes en forme Que votre journée se passe bien jusqu'ici N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et l'abonnement Voilà c'est les trois petites choses que je vous demande En ce début d'épisode finalement Et encore merci à tous ceux qui me découvrent sur Twitch Là en live vous êtes de plus en plus nombreux à me découvrir pour le coup Et ça fait extrêmement extrêmement plaisir Alors voilà donc pour le bambou bah, je le récupère à la main hein. Voilà euh, en attendant euh, je n'ai absolument euh, pas le choix Alors des petites pousses par ici Bon on reviendra, on reviendra chercher Je vais vous montrer un petit peu tout ce que, que j'ai récupéré Donc le bambou, le bois de jungle euh, J'ai récupéré des loups également Donc le, les reproductions peuvent euh, reprendre Ah bah oui Bah du coup n'hésitez pas à faire l'amour Voilà Donc on va pouvoir commencer à, à renommer les loups Et faire les noms des abonnés Mais avant ça il va falloir qu'on fasse les niches Donc on va faire des niches pour les, pour les loups On va également dans un premier temps faire un petit euh, box Comme on appelle un petit box. Pour ce cheval ici, enfin ce poney, ce cheval, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est un poney plutôt Non, c'est un cheval C'est vrai que je ne je sais, je, je sais pas depuis le début si c'est un cheval ou un poney. Alors les Chloé, je veux bien que vous me dites. <rire> je suis insupportable moi avec mes Chloé. Oh, petit loup, te perds pas par contre. Te perds pas. Euh, voilà, est-ce que je peux récupérer des pouces Non, toujours pas. J'ai pas le droit parce que l'idéal c'est d'avoir 4 pouces de jungle hein, pour pouvoir. Euh... Ah, là j'en ai une troisième. Bah, c'est vrai que le rayon est assez grand quand même. Ah voilà c'est bon on a la, la quatrième Je suis tellement heureux de ma base les gars Souvenez-vous qu'avant il n'y avait rien Il n'y avait rien Et on a déjà colonisé Sachant que c'est que le début hein. on, va, on va coloniser tout le cratère On va coloniser tout le cratère les amis Vraiment c'est un truc de fou D'ailleurs pour les vaches Ah oui attendez je vais vous montrer un truc Je vais vous montrer un truc pour les vaches de vaches. Roros m'a suggéré quelque chose mince c'est pas par ici, alors le mec il connaît pas sa maison encore il connaît pas sa maison donc déjà dans un premier temps ça on sait, j'ai récupéré des cartes, voilà j'ai récupéré plein de trucs ok j'ai récupéré un deuxième smithing template donc pour les armures et et et et là, voilà j'ai deux mending donc on va se faire une pioche en diamant mending mais surtout on va l'enchanter niveau 30 on va faire ça là, on va faire ça là dans quelques instants, je vais juste ranger directement mon bois de jungle Récupérer, euh, vous allez voir, des slabs Voilà, j'ai pas besoin de plus, vous allez très vite comprendre pourquoi L'obsidienne, je vais la prendre puisque après on fera le portail du nether Et on ira dans le nether dans le prochain épisode les amis On sait comment faire le suspense <rire> Voilà, attendez, juste pour éviter de faire des retours inutiles J'ai ma slab, ok c'est parfait euh, Je vais vous montrer l'usine à vache, L'usine à vache, hein, si je puis dire euh, comme ça euh, c'est par ici, bien sûr. Hop, alors euh, vous voyez, il n'y a déjà plus de vaches. Voici, bah, si là il en reste une. Mais il n'y a, a que des moutons. J'ai agrandi l'enclos pour les moutons. Puisque euh, le reste de mes vaches, j'ai réussi à tous les mettre là. D'ailleurs, j'aurais pu les, les reproduire hein, finalement, mais je ne l'ai pas fait. Et en fait, hein, Roros m'a expliqué que quand les vaches vont mourir, le problème des plaques de pression, enfin des, des trucs là, ici, bah, c'est tout simplement que les loots peuvent ne pas rentrer dans le coffre. Et d'ailleurs, on peut faire le test. Avec ma pelle Si je jette ma pelle Il y a une chance quand même sur 3 Que la pelle reste bloquée Et regardez elle reste bloquée Voilà Roros avait raison Alors du coup Je vais devoir libérer les vaches Mais c'est pour le bien de la rentabilité Attends par contre si je casse la cobble là c'est la merde Ok alors Vous êtes libre Bon d'accord Donc je vais casser Oh non Oh ça c'est pas... Ça c'est triste pour toi mon ami Bah ouais mais vous me laissez pas le temps Voilà et là normalement Ok je rebouche Donc là je récupère ma pelle bien sûr Là je vais l'acheter d'accord Je vais l'acheter c'est comme si une vache euh, une petite crotte Et là normalement Ah ça marche vraiment bien Ah ça marche vraiment bien Roros Ah ouais Ah ça marche vraiment bien Bon bah voilà hein bah c'est bien de la merde hein. Alors là je comprends pas. Ah, alors là je comprends pas. Euh... Roros y'a un problème là. Bon. Bref. Bah voilà. Bah ma machine à vache ne fonctionne pas. Voilà. Elle marchait jusqu'à présent. Mais depuis que Roros m'a dit de la changer. Ça marche plus. <rire> Bref. Bah c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Et eh, attendez. Vous savez ce que je vais faire On est d'accord que... Voilà. Ça va m'éviter de me casser la figure. Regardez. Voilà, bon là il faudra aussi que j'en mette mais bon. Allez on se casse d'ici, on n'est pas là pour ça de toute façon aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire donc notre euh, enchantement niveau, niveau 30. Et ça va être vraiment stylé. Alors les amis, les amis, les amis, les amis, commençons par le commencement. Il me faut du papier, des bouquins, du cuir, de la canne à sucre, voilà. On va faire plein de bouquins. Plein de papier, plein de bouquins. Ok, il me refaut du bois Du bois évidemment que j'ai rangé en bas Je savais que j'avais oublié un truc Ah bah c'est pas grave de toute façon puisque <rire> Je suis con, c'est là la table d'enchant Hop, on va prendre un maximum de bois On va faire les bibliothèques Ah ça en fait qu'une seule Ça c'est dommage Hop, 11, ah bah voilà Donc, de toute façon une pioche niveau 30 euh, Voilà quoi hein, euh... C'est pas le truc le, le plus intelligent à faire Eh hey, mais c'est bon j'ai assez, what Ouais j'ai tout pilassé, la tête de Wam. La tête de WAM Ah non je suis pas niveau 30 What Fortune 3 Mais quoi <rire> Attendez c'est trop Non par contre j'aimerais aller jusqu'au niveau 30 Mais en même temps la fortune 3 là Elle me fait bander hein. Elle me fait bander Attendez il me refaut du cuir Et du cuir je pense que je peux encore en choper non Incroyable Incroyable Attendez bougez pas C'est fou ce qui se passe Ce qui se passe c'est fou euh, déjà, dans un premier temps. Dans un premier temps, là je vais récupérer des pouces de jungle encore. J'imagine que c'est tombé là, non même pas. On récupère un maximum. Franchement, euh, on a besoin d'un maximum de pouces pour faire plein de belles constructions et tout. Bon, manifestement il n'y en a pas plus. Là une vache. Je vais devoir tuer les vaches en extérieur parce que malheureusement, bah mon Ma machine ne fonctionne pas, hein, je le rappelle, grâce à Roros. Non, <rire> Ça c'est la petite euh, nouveauté hein, bien sûr La petite cloche qui fait plaisir que j'ai bien évidemment pillé <rire> Dans un village voisin euh, Voilà où c'est qu'il y a des vaches du coup Parce que là j'ai l'air un petit peu idiot euh, Vu que ma machine ne fonctionne pas Voilà bah c'est super C'est super on l'a dans l'os On l'a dans l'os par contre on a une pioche fortune 3 les gars hein. Et ça ça fait plaisir hein. Attendez euh, reproduisez vous pour voir Et je comprends pas pourquoi ça marche pas Là quoi, elles vont mourir le loot et tout, il va aller où Ah mais j'ai du cuir encore, parfait Parfait Hop, nickel, bon bref Et on est vraiment bien les gars, on est vraiment bien Je vous le dis, hein, cette série Je sais pas combien de temps ça va durer Là je suis comme à l'époque, c'est à dire dans ma tête Cette série s'arrêtera quand ma chaîne s'arrêtera C'est réel hein, j'ai jamais dit ça de depuis Donc c'est pour vous dire Alors, euh... Bonsoir, voilà des bouquins Bibliothèque, et eh ben voilà, j'en ai besoin juste d'une Peut-être deux Peut-être trois <rire> Allez, let's go, on va faire ça euh, Mais d'abord, non, non, on va en Attendez, parce que ce serait dommage de, de gaspiller Cette fortune 3 euh... oh, Remarque, c'est pas bien grave si je fais ça Niveau 30 Oh, ça change rien, c'est bon, c'est parfait, niveau 30 Ok, let's go, si je fais ça, fortune 3 Ok, superbe Superbe, euh, attendez, hop, ça c'est pour la déco Oh, c'est génial. Attendez les gars. Il faut juste En plus, je suis pile niveau 28. Alors ça c'est quand même formidable. Évidemment, il faut juste le faire à la pioche en diams pour voir s'il me propose. Ce serait fou. Ça plus mending, messieurs dames. Et j'ai déjà une enclume en bas, je crois. J'ai déjà une enclume, je crois. Oh là là les gars, c'est fou ce qui se passe, c'est fou, c'est fou. Il y a pas d'enclume, je suis complètement débile. Fortune 3. Bon bah messieurs dames. Par contre ouais c'est niveau 30 et j'ai pas niveau 30 euh, Et puis de toute façon j'ai pas de la piste Ah j'adore faire des allers-retours Vous savez c'est important euh, quand on est sédentaire de faire des allers-retours dans les escaliers C'est parfait Voilà Allez Directement 1 2 3 Tac La petite enclume Elle est où la coquine Elle est là Hop C'est vrai que depuis qu'il y a ce système de craft automatique Alors au début j'ai eu du mal mais c'est vrai que maintenant je ne fais que les crafts euh, comme ça hein. Ah c'est C'est fou C'est fou c'est fou Bon euh, donc je vais mettre une torche Tac Fortune 2 Ouais t'es arrivé Ah non Fortune 2 Non non Attendez regardez Normalement je suis un magicien Fortune 3 Oui mais non Fortune 3 Niveau 26 C'est bon pour vous Efficiency 4 Fortune 3 Messieurs dames Mending Uhouh bon bah c'est officiel, on a une pioche euh, vraiment cheatée. Fortune 3, ça veut dire qu'un diamant, il t'en donne je sais pas combien. Efficiency 4, on va miner ultra rapidement. Mending, ça veut dire qu'elle va se réparer donc ne jamais se casser. Bref, les gars, euh, on a euh... c'est bon. On est c'est bon. On est <rire> on peut euh... on peut euh... <rire> Oh, je suis heureux. Je suis heureux bordel. Eh, hey, on se fait le stuff là les gars. Ah oui, j'ai récupéré un casque respiration 2. Bon, on s'en fiche. Euh, bah je vais le garder, en attendant je vais peut-être pas faire un, un full diams Je sais pas, je peux faire un full diams avec le diams que j'ai Attendez Le plastron Ok Les jambières Ah non je peux pas Par contre je peux me faire une hache en diams Et là c'est pour le coup ce qu'on va faire parce que vous savez que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup Alors regardez ce qui est fort, j'ai pas besoin de rechercher du bois hein, J'ai juste à prendre le bambou Qui est là euh, Voilà Et je peux me faire ma pioche en diams oh, oh. D'ailleurs pioche en diams, mending euh, Non pas mending parce que Bah si de toute façon on la réparera avec l'XP Bah oui on va faire mending C'est ce que j'utilise le plus Alors fortune 2 Ah mais le problème c'est que ça me garantit pas que j'ai une efficiency derrière Fortune 3 Ouais ça me garantit pas là que j'ai une efficiency derrière C'est ça le problème Le plastron hmm, Protection 1 ça vaut pas le coup là monsieur Protection 3 ça vaut le coup Mais il faut 30 niveaux Et là mon ami je n'ai pas 30 niveaux tu m'en demandes beaucoup là quand même mon ami. Hut breaking hut breaking Blast protection. Allez, faut qu'on se prépare parce que ça tombe bien, on va aller dans le nether quand même très bientôt. Et la technique, toujours mettre une torche en bas et la regarder. Voilà, surtout change pas tes... Protection 3, niveau 26. Ça c'est parfait ça. Ça c'est parfait, maintenant il faut... Maintenant il faut qu'on ait les niveaux quoi. Il faut qu'on ait les niveaux. Mais je suis complètement con, mais il n'y a pas besoin de, de faire autant. Il suffit de... J'ai des bouquins, il suffit de... Mais je suis complètement con, mais j'ai oublié les bases de Minecraft Où ça se passe comment J'ai oublié les bases de Minecraft Il suffit de faire un protection 1 Ici, un protection 1 Mais oui, mais j'ai complètement oublié Les bases de Minecraft, c'est pas possible Allô Ce qui me fait donc là, un protection 2 euh, ici, bah écoutez On va, on va faire pareil hein. Protection 1 Ah là, il me propose pas, c'est un peu débile du coup, bah, c'est pas grave, je vais enchanter. Euh, bougez pas. Bougez pas. Ça va être parfait. Ça va être parfait. La petite hache, regarde. Efficiency 2 pour 9 niveaux. Efficiency 2. J'ai pas besoin de fortune hein, pour le coup. Hein. J'ai pas besoin de fortune. Hein. Euh, ça, ça, je veux dire, c'est pas prioritaire quoi. Là, je remets les torches. Pour des raisons évidentes de niveau 1. Je remets le bouquin. Je n'ai toujours pas ce que je veux. Alors là, on a l'air un petit peu débile. Non. C'est pas ça que je voulais Ah putain il me faut juste un P1 là hein. Ce serait pas mal Bon déjà le P2 Allô. Allez putain mais non mais chiant ça Le petit P1 s'il te plaît Oh fais chier C'est à dire qu'il faut que j'enchante un truc à la con de toute façon Mais c'est ça le problème Pour enchanter des trucs il faudrait que j'enchante des bouquins Ce serait quand même euh, beaucoup plus logique Ah c'est dommage. Ah, dommage Bon déjà efficiency Mais j'ai pas le bouquin mending sur moi je suis un con Bref les gars on va y arriver On va y arriver Je suis content hein Ah je suis content hein Soyons euh non. Soyons clairs Soyons clairs J'ai vérifié que j'avais pas encore du cuir Ça aurait été magnifique Bon Bah attendez vous savez ce qu'on va faire De toute façon hey, Je m'en fiche Moi là je suis là pour faire des enchantes là Pour ce début d'épisode Enfin pour ce début d'épisode Déjà 15 minutes de vidéo Ça va vite quand même Le temps passe vite Alors attendez bougez pas Là, j'en ai rien à faire. Il me faut du cuir. Il me faut du cuir. Peu importe les moyens. Et la fin justifie les moyens. Oh, Netherman. Il me faut du cuir, il me faut du cuir. Ah, c'est ça le problème. J'aurais dû les garder en extérieur quand même, une partie des vaches. Hein. Ah, je suis, je suis vraiment. Euh... Ah, ça fait chier. Mais c'est pas grave, je sais où trouver des vaches normalement. Je sais où trouver des vaches normalement. Alors, passons par là aussi. Est-ce que les vaches elles ont grandi Ça m'étonnerait beaucoup. Après, je peux leur donner du blé hein, pour que ça aille plus vite. Mais... Merci de le steak, en tout cas. Un, un. Bon, bref. On va aller choper des vaches, les amis. <rire> bon, les gars, carrément, je suis démoralisé. Je trouve pas de vaches. Je trouve pas de vaches, mais c'est pas grave. Je viens d'y penser. Regardez, hop, hop. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Peser, emballer. Bon, du coup, <rire> on va enchanter un petit power 1 pour un futur arc. Voilà, le P1. Eh oui, j'aurais dû faire ça dès le début. Bon, euh... Voilà hop allô. Ah oui eh alors il y a un bug de snapshot On peut plus faire un shift click Dans les enclumes C'est un bug de la snapshot visiblement Voilà Bon là au moins on est P2 On est P2 on est P2 Ensuite On n'oublie pas donc Bah non mais on n'oublie pas Mais j'ai le bouquin mending au moins Bah non j'ai pas le bouquin mending La hache mending Après il n'y a pas besoin de la mettre Non parce que c'est une hache en diam C'est Ficienne 2 C'est pas non plus un truc de fou Alors que ma pioche quand même Voilà ma pioche elle est importante Donc voilà c'est pas mal on a, un, on a un petit stuff sympa pour débuter correctement dans le nether. Euh, on va pouvoir donc aller dans le nether en, en toute sérénité. Mais j'espère quand même très sincèrement que le nether sera simple. Ce serait, euh, ce serait vraiment chouette. Hein. Voilà. Bon. Ceci étant dit, ceci étant fait, je range mon inventaire. Je prends des inspirations. Et puis on va faire un petit box pour le cheval. Et une fois que c'est fait, on fera le portail du nether. Voilà. Ça fait tout un programme encore les amis. L'épisode n'est pas fini. A tout de suite, ok les amis. Bon, du coup, j'ai pas d'inspiration. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas trouvé sur internet quelque chose qui me plairait de ouf. Donc, euh, je vais faire ça un peu à l'instinct avec du bois de jungle et du bois de, de chêne. Va falloir aussi qu'on fasse un petit. Bah voilà, du foin parfait. Ça va être bien sympa. Et puis, je pense qu'on devrait faire un petit truc sympa. De toute façon, faut pas que ce soit trop grand. Il y a qu'un seul cheval pour le moment. à voir si on prendra plusieurs chevaux, mais en vrai, je pense pas. En vrai, je pense pas, ça m'étonnerait. Une petite pensée d'ailleurs, encore une fois, vous l'avez vu en début de vidéo, mais j'ai perdu donc. Euh... <rire> j'ai perdu mes... les perroquets que j'avais adoptés. C'est absolument triste. Euh, voilà. Allez, asseyez-vous là, les enfants, ça, ça, ça commence à suffire. Euh, attendez, bougez pas. Ouais, donc j'ai perdu mes perroquets, je suis absolument triste. Ok. Alors, où c'est qu'on va faire le box à cheval Sachant que là, il y a l'enclos à moutons. Mais est-ce que vraiment ça va rester comme ça Je pense pas. Je pense qu'ici, on pourra très bien faire autre chose. En même temps, on pourrait faire le box-là, c'est vrai. Si je regarde de ce côté-là, il euh, y aura quand même des constructions ici, vu les reliefs, hein, clairement. Aïe, euh, c'est pas vrai, ça. Ici, je pense vraiment qu'on va faire de la, de la construction de ce côté-là. Donc, je pense qu'on va opter sur la partie des moutons. On va voir ça. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Nickel, mon petit père Hop, on va se faire aussi ça. Voilà, comme ça, on est plutôt pas mal. Euh, ça va, beaut <rire> Alors, c'est parti. Mon kiki, ouais, en vrai, on pourrait faire ça, là. Ah, ben, regardez, c'est bon. Je sais où on va le faire. Je sais clairement où on va le faire. C'est juste parfait. C'est tout pile plat comme il faut. Alors, seul truc, c'est que c'est carrément bruyant. Donc, les friendly creatures, ça dégage. Alors, comment on va faire <rire> Le mec il a 0 inspi. Alors regardez, ça va être très simple. Ça va être très simple. Déjà, j'ai pas de table de craft ici. Si j'en ai une là. Eh, je suis pas là pour faire du gâchis, les gars. Je suis pas là pour faire du gâchis. Ça va la comédie. Hein. Oh alors regardez la rapidité de. La rap... Oh, il y avait du cuir là. Là, je suis con. La rapidité de déconstruction avec cette hache. Mending. D'ailleurs, regardez. Ah, bah ben non, j'ai cru que j'avais. Je suis con, j'ai cru que j'avais gagné euh, de l'XP. Euh... Bref. Bon, personne me comprend, mais c'est pas grave. <rire> <rire> je suis dans mon délire, je suis dans mon délire Attendez, on va faire un truc On va faire, oh là là, déjà ça commence bien Regardez, déjà ça commence bien parce que Voilà, moi je pose les bases Moi je pose les bases, d'accord Est-ce que finalement Ok Non mais voilà, je, je pose les bases Je sais absolument pas ce que je vais faire Mais <rire> j'aime bien déjà le début le box ne doit pas être gigantesque. Ça, ce sera parfait, 4 de large. 4 de large, ce sera parfait. Qu'en pensez-vous, les clous Dites-moi. Voilà. Hop, hop. Hop. Directement. Voilà, c'est pas mal. Bien sûr, il faut qu'on fasse, de toute évidence, la même de l'autre côté. Ça, c'est, ça va de soi. Donc, niveau profondeur. Là, le cheval, il rentre. Bam, bam, bam. Là, il a quand même pas mal d'espace de vie. Oh oui. Hop, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Là, j'ai aucune image à côté de moi, les gars, pour le coup. Vraiment. Euh, <rire> de toute façon, je pense que vous allez très vite le comprendre. Mais là, j'ai aucune image à côté de moi. Pas comme ma maison. Donc, je, là, je ne suis que mon instinct. Et je pense que c'est pas plus mal. Là, on va partir sur du bois de, de normal. On va faire. On va faire un truc genre. Parce que le cheval, il fait quelle hauteur Je sais même plus, il fait quelle hauteur, le con. Oh, c'est parfait. Par contre, moi, je rentre pas avec. Et ça me paraît. Vas-y passe Rentre Oui bah normalement t'es pas censé monter là-dessus Ok niveau hauteur c'est parfait C'est absolument parfait Alors là directement Je vais euh, je vais t'attacher pour des raisons Somme toute évidentes. Oh mais attendez on peut faire des échafaudages avec les bambous Let's go D'ailleurs je vous ferai remarquer Attends j'en ai pas besoin de plus euh, que ça voilà. Je vous ferai remarquer que la nouveauté aussi Du coup c'est les blocs de bambou les amis qu'on pourra découvrir Et avec ça on va pouvoir faire des jolis petits trucs J'y avais pas pensé euh, on peut faire. Regardez, on peut faire du bois de. On peut faire des planches de bambou, les gars. Et ça, je pense que ça va nous mettre très bien pour les constructions. Ça va clairement changer parce que c'est du jamais vu. Et en vrai, c'est vraiment stylé. Ça, je vais pas faire, on en a déjà un en plus. Euh, ah, c'est pour le sol, ça peut être sympa. Vous en pensez quoi en vrai Ça rendra ça plus chill. Sachant que là, les coffres ici, je vais les enlever, je referai tout un truc et je les remettrai en bas pour que tout soit au même endroit parce que j'en ai marre de faire des allers-retours. Donc là, c'est parfait. Et par contre, ici. Pour le sol là je pourrais faire en bois de bambou Et ce sera beaucoup plus chill En vrai les gars on est, on est d'accord ou on n'est pas d'accord Alors juste pour pas que j'oublie Juste pour pas que j'oublie attendez mon ami euh, J'ai perdu les là ici Tac tac tac Voilà pour vous donner l'idée les gars Sachant que bon on peut faire des économies aussi Hein comme d'habitude oh oh, oh oh ça va être sympa Oh putain Non c'est un sketch <rire> c'est un sketch, bon c'est pas grave <rire> Alors d'ailleurs je peux remonter comme ça Merci pour la technique les gars dans les commentaires Je suis vraiment débile, voilà <rire> Je suis vraiment mais un sketch C'est pas possible Attends je vais reboucher ici Voilà. Non mais c'est pas possible d'être aussi con Bon Eh <rire> franchement les gars sans déconner Est-ce que c'est pas sympa Est-ce que c'est franchement pas sympa Bah soyez honnête avec moi les gars Franchement soyez honnête avec moi mais Sans déconner, alors attendez on pourrait faire comment Oh c'est trop chou Alors je sais pas par contre les barrières euh, Si ça suffit ou pas Bah d'ailleurs petite expérience Est-ce que tu passes Non tu passes pas donc c'est bon y a pas besoin de faire plus Vous en pensez quoi les gars J'ai tenté un truc Et franchement j'ai pas vu ça sur internet J'ai jamais vu ça Et... Oh c'est cool Avec pla... J'ai essayé de faire du... Euh... Bah, du relief un peu comme on dit finalement Je vous montre un peu en haut en vrai vous en pensez quoi je pourrais rajouter Merde je peux rajouter des lanternes dessus mais euh... Après pas que ça fasse trop quoi euh, Genre euh... ouais non ça ferait peut-être un peu trop y a, pas... Ouais, y a pas de milieu donc euh... Ah si je mets les lanternes comme ça Hop hop hop Eh franchement Non mais Eh honnêtement vous me dites vous, m'dites... vous, vous, Non franchement mettez une note en commentaire les gars Ah je suis content Et c'est pas mal hein ça prend pas trop de place, c'est pas... Ah c'est cool, franchement c'est franchement ça régale Franchement ça régale Les amis, on va du coup pouvoir euh, faire le portail du nether directement Et euh, la décoration, ça par contre je verrai par la suite Le portail du nether, on va le faire donc dans, dans la montagne Alors j'ai pas envie que ça me pète les oreilles à côté de ma maison tout le temps Donc faut juste que on se décide Et honnêtement, je le verrai bien là Je le verrai bien là parce qu'il y a, typiquement la hauteur est parfaite Et moi de, de ma maison, on verra le portail Ah non peut-être pas, attendez Si je suis là, tac, je verrai pas le portail Là où je le là où l'imaginais Moi je l'imaginais là Dans la pierre là Alors là ce serait parfait mais ce serait un peu dommage Parce que faut pas oublier qu'il y aura les passerelles Il y aura des passerelles donc euh... Non mais là ça me paraît ça me paraît pas mal Ah j'avoue on va faire ressortir le portail Donc je sais pas encore Vraiment euh... Là il y aura tout qui va, qui va ressortir Tac, tac, tac. Là, ça va ressortir le bordel. Yes. Et eh bah ben, le portail il sera ni plus ni moins ici. Oh, iaia, iaia. On avance, les gars, on avance, on avance. Et euh. Alors là. Ne vous y méprenez pas. Mais voilà. Et on l'allume. Attends. Torche. Et on allume. Et on va pas se spoil. On fera ça dans le prochain épisode. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis, maximum de pouces bleus pour m'encourager parce que là vraiment je me suis régalé, j'attends vos commentaires avec impatience, à vos retours, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, c'était Mkolo, je vous fais plein plein plein plein plein de bisous, ciao tout le monde